Bye. Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo. Ce qui étaient là en live dimanche, on les fait à la queue le le. Hein. Je veux dire, euh, on est limite euh, The Light Show. Hein. On fait tous les enregistrements à la queue le le. Mais pour ceux qui, sont, qui ont vu ça, bah, en fait on fait l'enregistrement en live le dimanche à 16h, dans lequel on parle des reviews qui sont déjà passés, comme ça, des questions, des commentaires. Et on fait l'enregistrement des jeux test de la semaine et on parle des, des vidéos qui vont venir comme ça. C'est l'intérêt de passer pendant le live à 16h sur gsg vidéo. Et aujourd'hui. Euh, oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tester les t-shirts Crocodile. Voilà. Je vais vous les faire voir tout de suite. J'aime bien te faire voir. Voilà. Deux t-shirts Crocodile, Vous allez voir. Alors, celui-là, euh, no cost me plaisait bien. Et celui-là, il y a quand même marqué L.A.C.O.S.T.E. Non, non, non, non. Les prix, 5,95 euros. Voilà. Voilà. Donc, si tu te demandes, est-ce que ça va être de la merde? Ben, sache que ça va coûter 5,80€. euros. Mais en même temps, celui-là valait 6 balles. Le Foo Fighter, qui était l'enregistrement d'avant. Et la qualité était pas trop, trop mal. Voilà. Et pour ceux qui sont pendant le live, ils auront droit à un strip tease. Parce qu'il faut que je change de t-shirt. Tout ça, tout ça. Bon, allez, on part pour le, le déballage. Tchou, allez, sur ces conneries. Deux T-shirts Crocodile. C'est la nouvelle année. Il est fou, il était déjà fou les dernières. Alors, on a un là avec marqué l a -E, hein, euh, Voilà, Là, on ne se cache pas. J'avais bien aimé, J'ai trouvé rigolo. Avec marqué No Cost, un espèce de crocodile fait en ballon, mais, euh, mais pas jaune comme un citron. Nya, et mais, euh, voilà, en No Cost, c'est tout pas mal. Alors, est-ce que pour 6 balles, Ouh ou ouh, ouh, la qualité Oh, oh ça c'est pour tout à l'heure. pour la... Alors ceux qui regarderont ça sur alors ceux qui regarderont ça sur euh, sur YouTube en différé vous euh, bah, ça faudra attendre hein, la prochaine vidéo. Et ceux qui auront vu le live c'est juste après. 30 balles euh, les chaussures. Euh, pas mal. J'ai pris la taille quoi euh... J'ai pris la taille XL pour être sûr parce que il me faisait un peu peur les tailles. C'est pas mal hein XL euh, c'est juste ce qu'il me faut. Eh bien écoutez la qualité est pas si mal que ça. Il est plutôt épais. Est-ce que c'est de la cotonne Pas marqué du tout. Hein, pour ce prix là alors ça vous pouvez acheter sur aliexpress hein. alors ça doit pas être trop euh, trop les gars et pas d'étiquette rien du tout hein. je veux dire là les mecs genre on s'en bat les couilles il hein. n'y a pas d'étiquette rien et celui là tu vois c'est la, euh, la même la même usine <rire> c'est la même cochonnerie pas du tout comment ils tapent que c'est un xl ou un rien il n'y a pas il n'y a pas un seul il euh, n'y a même pas un petit autocollant malheureux rien c'est il n'y a même pas un petit repère je sais pas comment ils font pour savoir si c'est un l ou un xl ou alors ils l'ont imprimé juste pour moi c est possible celui-là il est pas mal hein regarde et louis vuitton non, rien compris le la chenille la chenille bon on va en médecin alors on va pas mettre le vert parce que sinon avec mon fond vert ça va pas marcher on va mettre celui là il est le putain fâche bon on va mettre celui là et puis en théorie la coupe est exactement la même je pense que c'est un peu comme on avait vu avec la marque cool mind à mon avis les impriment sur demande ils en font un peu comme ça après c'est du t-shirt avec un logo blanc, mais j'aime bien. Allez, on part pour l'essayage et euh, le striptease. Le striptease, le striptease. Voilà, comment bien commencer l'année. Bon, allez à tout à l'heure. Ah ouais, Non, il est pas, pas mal du tout même. Attention, 1 2 le voilà. et eh ben écoute, euh, écoute, il est pas mal. Il est pas mal du tout en fait. On euh, fait voir, regarde voir le dos. Moi, je me vois pas, hein, évidemment. Hein. Euh, il est pas mal du tout. Euh... Écoute, la qualité est bien, ça va. Je sais pas, si c'est du coton. C'est du coton, c'est pas du, c'est pas du coton premium, dit-il. Et si je mets celui-là, alors du coup avec le logo vert, voilà, avec le logo vert, euh, logo vert fond vert, on voit pas le crocodile. Voilà. Donc je vais vous mettre ici plutôt. Et on va regarder un peu. On va revenir sur la fiche produit. Alors, fiche produit. Moi, j'ai pris. Alors, par exemple, tu prends celui-là, le White Style j'ai acheté en XL. Moi je crois que j'ai pris XL hein, pour être sûr parce que j'avais peur. XL, voyez, moi je taille L normalement en t-shirt. Là j'ai pris XL, je regrette pas parce que c'est pile, euh, c'est pile ça. Hein. Donc euh, voilà, donc prenez plutôt une taille au dessus. Euh, 5,95. Alors je sais pas si moi c'était avant la promo ou après la promo, mais bon en attendant ça reste pas cher. Et j'ai pris celui-là aussi en la cote. Encore non, ça c'est livré en France. Moi je crois que j'ai dit ah non il y a 3,33 de frais de port. Excusez-moi. Donc ça fait 6 plus 3 euros 9 bah, Si tu prends les deux. Et celui-là avec le crocodile que moi je porte, avec euh, la chenille marquée dessus. Euh, voilà. Bon, contrefaction ou pas contrefaçon. Bah là, euh, avec du café, tout ça. Hein. Bah, il est pas sans café celui-là. Bon, là malheureusement on est. Alors celui-là il est un peu, il est un peu rigolo. Euh... Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent les commander. Disponible en noir aussi, mais encore une fois moi je ne porte plus de noir. Non, pas pour les raisons qui deviennent à l'idée de suite, c'est que j'habite en Asie, qu'avec le soleil, quand ça tape sur-dessus, euh, voilà. Pour que ce soit pas de la cotonne, ça a vite tendance à te brûler la peau, euh, voilà. Ça attire la chaleur. Euh, ah non, tu vois, high quality cotonne. Voilà, donc là, les tailles disent bien euh, XL, nanana, donc ça c'est bien, après, les beaux gosses. Alors j'ai eu peur, après, en regardant l'annonce, où je me suis dit, putain, il y a marqué homme ou femme je dis pour peu qu'il y en ait un des deux que j'ai pas fait gaffe que ce soit le modèle femme et qu'on arrive avec une coupe chelou, et eh ben je l'avais dans le ou, voilà. Donc là on revient sur les caméras. Celui-là et celui-là est très rigolo avec le crocodile. J'aime beaucoup. 10 balles. Bon, 5,95€ pour vous plus 3,33€ de frais de port, ça fait 6 ça fait 9,80. Ouais, ça fait moins de 10 balles. Moins de 10 balles. Écoute, la qualité est pas mal. Ils sont, euh, ils sont pas trop fins. On voit pas à travers. Ce qui est une bonne nouvelle. La qualité est plutôt intéressante. Après, bon bah voilà, celui là, celui-là, forcément, est-ce euh, qu'on est, qu est dans, la, dans le café euh, contrefaction, euh, Oui, oui. En théorie, ils ont pas le droit à d'écrire ça dessus, mais bon, là, on est. Faut quand même avouer que ils ont pas repris le logo et qu'ils ont juste écrit comme ça. Donc, à mon avis, en douane, ça passe, parce que même le L, en fait, tu vois, c'est souvent comme c'est comme les, les faux nailles sur lesquels ils mettent une virgule, mais ils mettent un petit euh, un petit triangle en haut, tu vois, que tu peux découper, toi. Mais là, c'est vraiment difficile de dire non, mais euh, on voit bien que c'est marqué non. On voit pas bien, on laisse entendre. À partir du moment où le logo, il ressemble à rien. Ça peut passer en douane, donc c'est pas à considérer comme de la contrefaçon. Celui-là non plus. En même temps, il n'est pas marqué euh, la chenille. Il y a marqué, euh, voilà, c'est un crocodile vert. Mais celui-là, j'ai trouvé très rigolo. Bon ben voilà, pour 20 balles les deux. Après, si vous prenez les deux frais de port, machin et tout, vous me direz un peu ce que vous avez. Vu. Moi, je les trouve sympathique, voilà, bon, pas exceptionnel encore une fois mais sympathique, vous me direz ça en commentaire ce que pensez de ces shorts là prenez une taille au dessus, je vous dis moi je, normalement je taille L l'autre vous voyez c'était un L et il allait bien, là on est plutôt sur du XL et euh, on taille comme un L euh, un petit peu plus que le L, mais voilà, on prenait plutôt une taille au-dessus. J'aime beaucoup. Voilà, Vous me direz ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je n'encourage pas à acheter du faux, mais là, c'est de, de la parodie. C'est de l'hommage, c'est pour rigoler, tu vois. Donc, euh, ça va. Et c'est disponible sur AliExpress. Si jamais le lien dégageait, vous mettez un... Un commentaire en disant ah le lien a dégagé parce que suffit que voilà il se fasse ils peuvent disparaître je vous mettrai un autre lien pour ce genre de produit là et tout mais je, je suis assez content voilà je sais bien et je sais que la bannière a été très putaclic vous êtes déjà 27 à regarder ça pendant le live et euh, voilà je sais que ça peut intéresser pas mal de personnes encore une fois pour faire plaisir petit t-shirt pour le boulot et tout comme ça moi j'aime bien vous me direz ça en commentaire et on se retrouve pour l'autre émission où euh... Voilà, chinois de chinois, la taille de la boîte, c'est chinois de pas de pas cher. Mais il y a des endroits où on peut les commander et, et ça arrive. On en parlera dans le... la prochaine vidéo. Je reprends le live l'enregistrement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, surtout restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Je continue le live et puis pour les autres, ça sera coupé et si vous voulez pas attendre, vous pouvez regarder le live encore à partir de le live de dimanche. Normalement, le timer doit être bon.